Nous sommes le 21 septembre. Nouveau tour du potager. J'ai quelques salades qui poussent. Bon, je m'en suis pas trop occupé, vraiment. Euh, j'ai eu beaucoup de beaucoup de travail et là, c'est un petit peu laissé... Euh, je l'ai un petit peu laissé à l'abandon tout ça. Donc, euh, par contre, j'ai fait quelques boutures. Boutures de lavande, boutures de vigne. Euh, malgré le fait que ça soit la première année. Donc, euh, boutures de, de différents petits fruits rouges. Euh, ici on a toujours les boutures euh, de tomates euh, qui ont subi la, la maladie du pied noir, donc euh, qui poussent hein, euh, qui me donnent euh, quelques tomates Donc euh, voilà, c'est pas, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de, de tomates en pot et euh, de, malgré euh, les conditions qui ne sont pas vraiment optimum eh ben, ça pousse quand même donc euh, peut-être que l'année prochaine je, je tenterai euh, de faire pousser plus de tomates en pot pour voir un petit peu ce que ça donne donc euh, voilà j'ai encore un pied là. De Gardener's Delight il me semble bah, qu'il se développe plutôt pas mal. D'ailleurs euh, je verrai euh, peut-être pour faire un test un peu comme euh, fait Black, c'est-à-dire de, de garder euh, des pieds de tomates à l'intérieur de la maison et, et voir s'ils si, euh, survivent euh, pendant cet hiver. Voilà donc euh, alors je voulais aussi vous parler des Zoya. Les Oya que, que j'ai acheté là. Elles sont pas mal, mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu petites par rapport au volume de la jardinière. C'est vrai qu'on était vraiment dans des conditions extrêmes cette année avec beaucoup de sécheresse. Je voulais vous montrer moi, ce que j'ai fait en terme donc, euh, voilà. donc Là, vous voyez, il n'y a plus d'eau, il faut que j'en remette. Mais l'utilisation le, le, de, de ce type de pots, peau, les pots en terre cuite comme ça, euh, bah, ça marche plutôt pas mal voire même mieux euh, parce que le volume d'eau est supérieur aux zoya que j'ai acheté donc euh, c'est quelque chose que je vais réitérer pour l'année prochaine et notamment euh, dans mes bacs de culture pour doser un petit peu plus finement la quantité d'eau que je mets dans mes bacs il est très difficile en fait de, de savoir euh, à chaque fois combien est-ce qu'on délivre d'eau pour les plantations et notamment pour les tomates j'aimerais que les tomates, euh, reçoivent de l'eau mais pas trop et avec un arrosoir ou avec un tuyau c'est encore pire avec un tuyau d'arrosage parce qu'il est malheureusement arrivé que je sois en rupture de stock d'eau de pluie et j'ai dû utiliser le, le tuyau d'arrosage et là c'est vraiment très difficile de doser j'aimerais installer dans chacun de mes bacs des pots en terre donc que j'utiliserai comme des oyas donc ça me permettra déjà de, de doser plus finement et surtout que l'eau euh, se, se diffuse beaucoup plus lentement plutôt qu'en une seule fois et que cette eau se disperse très vite et tombe au fond du bac. Donc euh, voilà, malgré, malgré ça, on voit que mes pieds de tomates bah, continuent de grandir. Vous hein, voyez, donc il y en a qui s'en sortent très bien, comme celui-ci. Donc euh, ce sont les tomates orange banana. Donc vous voyez, le pied est vraiment énorme quoi. C'est est vraiment très luxuriant. Ça pousse vraiment très très bien. Et on a les tomates de bérao qui elles aussi poussent assez haut, mais bizarrement qui sont plus petites que les oranges bananas. Alors qu'il ne me semble pas que ce sont des, des tomates qui, sont aussi, qui peuvent être aussi grandes que, que les deux bérao qui sont censés faire dans les 4 mètres. Donc vous voyez ça les feuilles sont toujours bien vertes, alors bon, il y a eu des, des, des petites... peut-être pas des attaques, mais euh, bon, on a eu des, des petites euh, des petits affaiblissements, en fait, au niveau des pieds, mais malgré tout, ça continue à être euh, vraiment très productif, donc j'espère que je vais pouvoir euh, ricoter les tomates jusqu'à la mi-octobre, au moins, c'est vrai que ça serait sympa. Là, j'ai mes, mes poireaux euh, que j'ai repiqués, bon, assez tardivement, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire avant, euh, donc euh, voilà, qui pousse euh, plutôt pas mal. J'ai toujours mes, euh, mes cacahuètes bah, qui poussent bien, vraiment. Euh, alors euh, je ne sais pas trop quand je vais les arracher parce que l'année dernière il me semble que je les avais arrachées plus tôt, euh, mais ce n'était pas dans les bacs euh, et c'était pas la même variété. Euh, ici j'ai toujours des fleurs en fait qui, qui continuent à arriver, vous voyez. Donc tant qu'il y a des fleurs, euh, bah, je ne vais, je vais pas arracher, hein, ça continue de, de générer des, des cacahuètes. Donc euh, c'est un, un petit peu partout. Hein donc euh, en plus les feuilles sont bien vertes donc euh, bah, je vais encore en patienter. là j'ai mes piments de Cayenne euh, qui sont jaunes donc euh, il me semble qu'ils euh, ne devraient pas tarder à rougir et donc j'en ai deux pieds et à côté j'ai les piments d'Espelette donc j'en ai déjà récupéré deux voilà et puis j'ai mon pied de bourrage qui continue de pousser donc c'est le, le dernier j'ai l'impression parce que les autres ils sont tout ratatinés voilà donc euh, j'ai mes pieds de, de, de poivrons euh, caviar voilà j'ai d'autres euh, poivrons ici qui poussent ils ont mis un peu de temps mais bon c'est de ma faute hein. je pense que je n'ai pas pris assez soin d'eux je les ai pas sortis assez tôt euh, à l'extérieur pour les aider à se développer donc euh, donc ici ben voilà vous voyez le pied de bourrage, malgré que euh, j'arrose, il, il se dessèche. Il y a toujours une petite repousse, là, mais... Bon, voilà. Les concombres, ça donne plus grand-chose. Ça, c'était un F1. Il y en a un autre à côté. Voilà, donc, euh, le pied de Gardener's Delight, là, qui est euh, victime de la maladie du pied noir, qui pousse, qui donne des fruits. Voilà, donc, euh, bah, ça pousse plutôt pas mal. Euh, au milieu, j'avais mis des carottes deux fois et deux fois les limaces me les ont mangés. Donc je vais réessayer une nouvelle fois, c'est un peu tard mais tant pis, on verra bien. Euh, bon c'est vrai que c'est un peu c'est un peu lourd quoi comme, comme gestion. Il va falloir que je refasse la chasse aux limaces parce que là ça devient vraiment problématique ou que j'installe les barrières électriques plutôt que prévu. Malheureusement j'ai pas trop le temps en ce moment mais à terme, il faut impérativement que j'installe ces barrières électriques, ou que je trouve un moyen de... un répulsif quelconque pour me débarrasser des limaces dans mes bacs de culture, parce que là, c'est vrai que c'est un gros handicap, surtout sur les carottes, parce que, bon, en plus, elles sont minuscules, mais le, malgré le fait qu'elles soient minuscules, elles ont été mangées quand même, quoi. Je pensais que... Je pensais pas que la limace s'intéressait aux, aux carottes, mais euh, visiblement, c'est le cas. Donc là... Là, j'ai le coquet du Pérou, donc euh, bah, ça donne plutôt bien, hein. ouais, j'en ai eu pas mal. Euh... Donc vu euh, la forme euh, du pied, bah, je pense que c'est quelque chose que je ne mettrais plus en bac, en fait. C'est assez envahissant, ça s'étend en fait euh, beaucoup, vous voyez, euh, les... ça part dans un peu toutes les directions. Là, il, est... il a pratiquement euh, cette... la branche qui est... qui est là a pratiquement rejoint l'autre côté du bac, donc ça ne pousse pas très haut, mais par contre ça s'étale beaucoup. Donc euh, il faut que je réfléchisse à un autre emplacement pour l'année prochaine, surtout que là j'ai récupéré des graines. Alors je pense qu'elles devraient être reproductibles, parce que c'est quelque chose que j'ai acheté euh, en jardinerie, mais bon, euh, comme euh, ce n'est pas une plante euh, qui est vraiment euh, répandue, je ne pense pas que, que des industriels se soient euh, penchés sur l'hybridation de ce type de plante. Donc j'ai grand espoir de pouvoir la reproduire moi-même. Voilà, donc, euh, et donc le, le bac numéro 3, donc euh, c'est le plus luxuriant, vraiment. Euh, les carottes euh, ça pousse super. Euh, donc, euh, bon, j'ai pas trop arrosé malheureusement. Alors, j'en ai qui, qui, qui, ont, euh, qui sont montés en fleurs parce que c'était un peu sec. Vous voyez, euh, j'ai des carottes là qui, qui sont de belle taille que je vais, que je vais arracher d'ailleurs. Voilà, et là euh, j'ai des semis spontanés donc euh, qui sont euh, les Green Envy donc euh, qu'on ont très bien poussé donc voilà vous voyez j'ai quand même quelques pieds qui ont, qu ont subi des petites attaques comme ça vous voyez c'est il y a des plants qui n'ont pas forcément euh, des belles têtes voilà donc un autre pied de Gardener's de Delight et euh, donc à côté on a la, la Grigori Altaï euh, c'est une tomate en fait que je connaissais pas du tout et, et je me suis aperçu en fait qu'elle donnait énormément quoi vraiment vous voyez j'en ai encore Grégory et Sacha Altaï en fait euh, ce sont vraiment des des, des des bons pieds de tomates euh, très productifs. donc vous voyez euh, là il est bien attaqué quand même donc euh, ça sent la faim euh, mais euh, ça continue de donner et ça a donné euh, vraiment énormément et de belles tomates à chaque fois vous voyez euh, bon, des tomates de cette taille ça c'est la taille norme, moyenne on va dire mais elles étaient plutôt euh, vraiment de, de, de belles tailles euh, donc euh, bon voilà euh, belle surprise euh, c'est clair que la, la grégory Altai, c'est une tomate que je vous recommande euh, on a aussi la tomate euh, Téton de Vénus donc qui donne vraiment plutôt beaucoup hein, euh, c'est quand même assez fourni, ça ne monte pas une, extrêmement haut bon. euh, par contre euh, c'est très sensible à la nécrose apicale euh, à la maladie du cul noir donc euh, là il va falloir euh, euh, si vous plantez ce type de de, de pied euh, de, de bien euh, prendre soin de d'apporter du calcium au pied de, de, de, du plant parce que euh, apparemment il y a une grosse demande en, en calcium sur cette variété de tomates euh, euh, qu'il faut prendre en compte. Bon à côté j'ai toujours mon pied de salade Huitlof, là qui, euh, qui arrête pas de fleurir en fait. Je me demande quand je vais pouvoir récolter les, les graines. Il y en a qui ont arrêté de fleurir. Là. Alors euh, je ne l'ai jamais fait donc je ne sais pas trop. Euh, mais bon euh, tant que ça fleurit, euh, bah, je laisse hein, et puis je récolterai euh, après. Là j'ai mon pied de, de chou kale Bon bah il a un petit peu ratatiné là, je sais pas. Euh, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il s'est un peu arrêté. Là, euh, bah, j'ai mes haricots euh, donc, euh, que j'ai plantés. Euh, je crois que c'était vers le 3 ou 4 août. Donc à l'extérieur, ils sont en train de fleurir. Donc, euh, bah ça pousse plutôt pas mal. Hein. Là, j'ai encore mes bacs. Euh, donc j'ai laissé un peu l'abandon euh, avec euh, des salades Whitloof euh, dans, dans le premier. J'en ai repiqué euh, une première fois et une deuxième, là très récemment. Je sais pas si la deuxième euh, va bien fonctionner. Je pense que c'est un peu tard, mais bon. Et là-bas, c'est pareil. J'avais... Euh, j'avais remis euh, des, des, des haricots aussi, euh, donc qui poussent pareil, ils sont en fleurs. Là, j'ai remis des, des salades, donc euh, bon, j'en ai qui se sont fait bouffer encore par les, les limaces, mais bon. Bon, ici, euh, cette portion-là n'est pas encore exploitée, donc je l'ai recouvert de, de tout ce que j'avais en fait euh, les fans de pommes de terre que j'ai récupérées, euh, des branches que j'ai euh, déchiquetées euh, récemment donc euh, voilà donc ça continue de pousser euh, donc sous l'abri bah, c'est pareil hein, ça pousse pas mal bon elles sont un, elles sont un petit peu moins belles en fait les, les tomates ici euh, elles sont un petit peu plus desséchées alors euh, ça pousse hein, euh, c'est pas aussi beau que dans la serre alors euh, c'est vrai que voilà vous voyez j'ai des pieds là qu'on ont été bien attaqués là ici donc euh, ça pousse ça pousse mais Bon voilà, le, le sol était peut-être un petit peu moins bon ici, je sais pas. Mais bon, ça continue de pousser, donc c'est vrai que, comme je le disais pour ceux qui me suivent sur Facebook, euh, bah ça, tous les deux à trois jours, je suis obligé de ramasser les tomates, mais c est, c est, ça devient euh, très très difficile à gérer, parce que vraiment cette année, ça a super bien donné donc il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont dit que j'avais eu aussi euh, beaucoup de chance avec mes pommes de terre parce que en fait euh, les pommes de terre sont plus petites cette année qu'à cause de la sécheresse alors euh, j'imagine que oui puisque moi mes mira, euh, j'avais obtenu vraiment de très grosses pommes de terre mais bon malgré tout j'ai quand même euh, obtenu un bon rendement euh, pour euh, les mira et euh, les mona lisa ce qui n'était pas le cas sur les pommes de terre carolus. Donc euh, je vais remplacer l'année prochaine par une autre variété. Donc là je ne me suis pas trop occupé de mes haricots euh, rouges. Là. Donc euh, je vais récupérer les graines parce que ça me sera utile pour l'année prochaine. Alors, les fraisiers, voilà, on, on voit qu'ils essaient de se reproduire. Donc il va falloir que je m'occupe de nettoyer tout ça aussi. De voir si je récupère euh, des gourmands ou pas. Voilà, donc on sent que c'est l'automne, hein, bien sûr, on voit toutes les feuilles des arbres qui jaunissent, qui changent de couleur ou qui rougissent. Là j'ai mon pied d'artichaut, donc je pensais en avoir un seul, et en réalité j'en ai un qui pousse dans la serre, donc je vais sans doute laisser. Donc, vous voyez, les tomates, bon, on voit qu'elles ne sont plus aussi jolies qu'avant, hein, bien sûr celui-ci par exemple donc j'ai toujours un, un melon euh, qui pousse là bon euh, mais le, le pied est atteint par le euh, par l'odium donc euh, bon je, je pense que j'aurai plus rien mais les tomates elles elles continuent de pousser vraiment beaucoup surtout dans la serre je pense qu'elles devraient être préservées un petit peu plus longtemps donc elles sont elles n'ont pas poussé si haut que ça alors c'est vrai qu'en même temps, je ne les ai pas attachés euh, vraiment aussi bien que j'aurais dû si j'avais eu des fils qui couraient euh, le long de la serre. Donc euh, c'est quelque chose que je vais faire en, en fin de saison. Je vais découvrir, je pense, et euh, installer, euh, euh, installer les, les, des fils qui vont bien pour pouvoir euh, accrocher mes pieds de tomates l'année prochaine. Je devais le faire cette année, et puis euh, bon voilà j'ai mis un peu trop de temps à le faire. Et, euh, mais bon, malgré tout, ça a poussé quand même. aussi euh, ce que j'ai mis à la place de mes oignons donc euh, bah là j'ai mis des épinards donc ils poussent euh, plutôt bien alors j'ai pas l'impression que les, les limaces s'y intéressent bizarrement là j'ai mis des euh, de la mâche donc euh, bon il faut, faut que j'arrose là un peu hein, parce que euh, j'espère que je vais réussir à la reconnaître parmi l'herbe parce que là elles sont encore très petites donc j'ai pas couvert parce que euh, elles sont trop petites. Par contre, j'ai couvert les épinards une fois qu'ils ont bien poussé. Là, c'est je me suis mis à, à couvrir tout ça. On va, voir, on va voir ce que ça donne. Et je vais vous montrer le pied de voilà le pied d'artichaut que j'ai qui pousse dans la serre. Donc euh... voilà. Donc je vous montre bah, les courges. Les courges là, ça continue de pousser, euh, comme le en fait il euh, euh, y a de l'odium et ensuite ça repart donc bon je laisse faire, hein. j'ai toujours des courges qui poussent un peu partout que je vais ramasser euh, prochainement voilà, les, les tomates il dit, euh, bah vous voyez ça redonne encore euh, pas mal, je l'avais complètement euh, vidé de, des tomates mûres et c'est reparti, il euh, y en a encore plein donc euh, bah, ça, ça pousse euh, ça pousse bien les tomates de Berrao vous voyez euh, qui poussent euh, comme ça, euh, bah, elles sont moins grosses forcément, les pieds sont moins grands que, que ce que j'ai dans mes bacs mais ça pousse quand même et ça donne des tomates qui sont à peu près du même calibre, un petit peu plus petites peut-être que dans mes bacs mais bon, ça pousse donc euh, voilà, une des, un de mes échecs c'est la tomate Atoll je retenterai l'expérience l'année prochaine mais bon, euh, celle-ci je ne vais pas récupérer les graines c'est clair voilà, donc vous voyez, j'ai remis des salades wheat euh, ici, on va voir si, si, si ça donne quelque chose. Bon, les autres, je les avais plantées euh, beaucoup plus tôt, celles qui sont derrière. Donc euh, voilà, ça. je pourrais quand même faire des endives euh, cette année un petit peu plus sérieusement que ce que j'ai fait euh, l'année prochaine euh, sur 6 euh, ou 7 euh, pieds. Donc euh, là, cette année, j'ai décidé de, de, de réussir euh, les endives. Donc euh, j'ai vraiment fait ce qu'il fallait pour, pour que ça fonctionne. Voilà donc encore des, des pieds touchés par l'audium. Les salades, il faudrait aussi que je récupère les graines. Voilà, j'ai quelques courges encore. Bah, ça marche plutôt pas mal. Hein. Euh, bon le, le problème en fait c'est que les courges ça prend beaucoup de place. Bon, je le savais bien sûr mais. Euh, je, je suis en train de réfléchir en fait à une, à une façon d'optimiser l'espace que j'ai ici euh, parce que bon, euh, mon jardin n'est pas euh, extrêmement grand euh, mais euh, j'essaye je, de réfléchir à des, à des astuces pour pouvoir euh, gagner du terrain euh, non plus horizontalement mais verticalement et donc récupérer la place au sol pour euh, faire pousser autre chose donc, euh, donc vous voyez ça ça pousse plutôt pas mal. Là, j'ai récupéré. J'avais des oignons rouges et des poireaux euh, dont j'ai récupéré les graines. D'ailleurs, j'ai eu des repousses sur mes poireaux que j'ai mis dans mes bacs et euh, qui poussent hein, euh, à l'identique de, des poireaux que, que j'ai euh, obtenus à partir de graines. Les deux poireaux qui se trouvent ici les Trois, même je crois, les, les trois qui sont là, Vous voyez mes lignes de poireaux. Elles sont là, elles partent euh, droite. Il y en a quatre, et ceux qui sont aux extrémités, euh, ce sont des poireaux que j'ai euh, obtenus euh, en fait par euh, dédoublage. En fait, d'un poireau dont j'ai récupéré les graines, et ben ça marche. Vous voyez, il y avait, euh, il y en avait certains, c'était des oignons, euh, des oignons. Il n'y avait pas de, rien qui était euh, développé dessus. Regardez c'est exactement la, me... la même chose au niveau taille j'ai pareil pareil que ce que j'ai en partant de la graine donc quand vous récupérez les graines, vérifiez s'il n'y a pas des oignons au pied ce sont des poireaux que vous pouvez refaire pousser sans souci Donc là j'ai un pied de pomme de terre qui a poussé donc bon je ne sais pas ce que c'est, je vais là, le laisser, Alors je ne sais pas s'il si va fleurir ou pas j'ai pas vu, il ne semble pas avoir vu de fleurs. Mais bon, on va voir ce que si j'arrive à obtenir des pommes de terre dessus. D'ailleurs, en parlant de pommes de terre, l'année prochaine, je tenterai l'expérience en parallèle de Seb de Jardino Naturel pour obtenir des pieds de pommes de terre à partir de graines qui sont présentes dans les porte-graines. Donc, j'en ai récupéré pas mal. Donc, on va, on va tester l'expérience avec avec Seb. Donc, euh, bah, s'il y a d'autres personnes qui veulent faire ça. Essayer, hein, c'est quelque chose sur le papier qui devrait être faisable. Euh, maintenant, à voir si on, on obtient la même chose. On va voir ça. Ça, ça sera un test en fait. C'est toujours euh, sympathique de, de tester ça. Là, j'avais fait des, des choux de Bruxelles où bon, ils ont été bouffés. Alors, bon, là, j'ai vraiment, c'est quelque chose que j'ai pas du tout réussi. Les choux de Bruxelles, je me suis pas, j'ai pas, et, et je m'en suis pas occupé vraiment. L'année prochaine, faut que j'en fasse parce qu'il y a deux ou trois ans, je sais plus. Quand mon jardin était de l'autre côté, j'ai obtenu de très beaux pieds de choux de Bruxelles, ça a super bien donné. Là Cette année, c'est vraiment pas terrible. Quoi. Mais bon, Cette année, c'était l'année des tomates. Vraiment, ça a super bien donné, les pommes de terre, pareil. Voilà. Les... Il y a d'autres légumes qui ont bien poussé, mais il y en a d'autres où je dois m'améliorer, notamment les salades, les radis. Les poivrons, même s'ils donnent, c'est pas encore euh, exceptionnel. Donc, euh, voilà. et je, je tenterai aussi l'expérience de rentrer euh, comme Black, de rentrer des pieds de poivrons à l'intérieur pour euh, avec un, un ou deux pieds de tomates, je sais pas, pour voir si je peux réussir à les conserver euh, durant tout l'hiver et les replanter en pleine terre euh, dès que les conditions seront, seront meilleures. Donc, on, on va voir. Je vais tester ça. Euh, c'est De toute façon, perdu pour perdu, euh, on risque pas grand-chose. Euh, là, j'avais mis des, des pieds de rose trémière que j'ai semé. Par contre, ils, ils ont chopé, euh, bah, je pense que c'est la rouille. Hein, euh, j'ai arraché plein de feuilles déjà, mais ça repart tout le temps. Donc euh, là, voilà. Alors, toutes les feuilles sont pas en toucher. Je pense que je vais arracher ces deux-là. Et euh, voilà laisser les autres poussées, qui ont l'air saines mais euh, bon euh, apparemment elles sont très euh, sensibles à la rouille donc là bah, j'ai déjà mis des, des, des, des betteraves donc euh, bon pareil euh, là celle-ci elle a pas l'air géniale bon j'en ai quelques unes qui sont un peu plus jolies c'est pareil c'est quelque chose que j'ai pas fait vraiment euh, très bien voilà j'en ai là qui sont plus grosses donc là, je vais en avoir quand même quelques-unes malgré tout. Mais bon, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore. En fait, euh, ce ne sont pas des légumes que je connais euh, vraiment très bien. Donc euh, je, vais, je vais voir ça. Voilà, donc euh, un dernier petit tour sur le sur les bacs. Donc, euh, bah écoutez, euh, si vous avez apprécié cette vidéo, euh, mettez un petit pouce en l'air. Euh, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, bah, je vous invite à le faire, afin de vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos. A bientôt